Bon, J'ai les bons logos, c'est bon. Attention, cher customer, gentiment, attention. Bon, y a des... c'est obligatoire d'avoir un téléphone bientôt. Il Faut se dépêcher jusqu'au 30 avril, hurry up pour blablabla euh, ah bla bla, à swipe shop. mamie. ils ont plus de cash sur eux. Hein. Et puis voilà, si vous n'avez pas de téléphone smart machin, tu peux quand même taper machin, puis tu peux quand même aller au... avoir de l'argent. Hein. au plus de téléphone, n'as plus d'argent. Bon, mais ben, ça a l'air bon. On va essayer. Hein.